¡Más que eso! vous Ça va, ouais bon, Comme vous le savez, je vais vous demander euh, quelques minutes d'attention, on ne va pas tarder à partir euh, après. Alors le trajet d'aujourd'hui est très, très simple. Donc euh, nous allons préfecture, palais de justice et Cordelier. Donc un trajet euh, plus calme que la semaine précédente. Donc comme vous le savez, le pass vaccinal, va être suspendu le 14 mars. Je précise bien, suspendu, pas abrogé. C'est-à-dire que s'il est suspendu, il peut être demain remis en application. Donc le combat n'est pas fini, la lutte continue, sachant que même s'il est suspendu, il n'est pas suspendu pour tous les lieux publics. C'est-à-dire que demain, vous pourrez effectivement retourner boire un café, manger au restaurant, aller au cinéma. En revanche, pour aller se faire soigner, vous devrez toujours présenter ce passe. Et ça, c'est important de le préciser. Pour ma part, et ça n'engage que moi, demain, le 14 mars, même si j'ai la possibilité de retourner dans certains lieux publics, eh bien je n'y arrête pas. Je n'irai pas, puisque j'ai pris l'habitude de ne plus aller au resto, j'ai pris l'habitude de ne plus aller euh, boire un coup euh, dans un bar, un café, donc euh, je ne vais pas changer mes habitudes. Il est hors de question que j'aille dans un commerce qui, pendant... Pff, je ne sais même plus combien de temps ça fait. Depuis, euh, depuis juillet dernier. <rire> j'ai l'impression que ça fait une éternité. De... Septembre. Depuis septembre dernier. Il est hors de question que j'aille dans un commerce qui, depuis des mois, a imposé un pass à son entrée. Peu importe les raisons, c'est beaucoup trop facile de dire qu'on n'avait pas le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Et c'est à nous de le saisir et de prendre certaines initiatives. Et beaucoup de commerces ne l'ont pas fait. Donc, effectivement, aujourd'hui, on peut parler de boycott, puisqu'on va me permettre de retourner dans ces commerces sans qu'il y ait de passe. et eh bien, de moi-même, je dirais non, je me l'interdis, je n'y vais pas. Et je ne serai pas plus malheureux pour autant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais depuis euh, un peu moins de deux semaines, euh, le Covid, la pandémie, a totalement disparu. Je, te, je tenais à le préciser, puisque plus de cas, plus de contaminations, plus d'hospitalisations, plus de morts, où est passée la pandémie Elle a été remplacée par le conflit en Ukraine. C'est surprenant, on vient de, de, de changer une peur par une autre, puisque la situation est exactement la même. Que ce soit la guerre en Ukraine ou la fameuse pandémie du Covid, c'est toujours la même chose. Vous en mangez dans les médias 24 heures sur 24, continuellement, on fait peur aux gens. Je vous donne juste un, un exemple que j'ai entendu, je crois que c'était sur, euh, pour ne pas citer la chaîne, ça devait être sur CNews. Il parlait à un moment donné de ce qui arriverait s'il y avait par exemple une attaque nucléaire sur Paris. On parlait du nombre de morts. Est-ce que ça, ce n'est pas provoquer la peur pour mieux contrôler les gens, comme ça a été le cas avec le collier de la pandémie C'est exactement pareil. C'est la même arme qui est utilisée la seule différence, c'est que la situation est, est différente. Elle est changeante, mais c'est exactement les mêmes armes. C'est utiliser la peur pour contrôler les foules. Et ça, il faut vraiment que ça cesse. Il faut vraiment que ça s'arrête. Je vous remercie. Euh, je tenais également donc, à rajouter donc, une, un petit point donc, euh, par rapport euh, à nos revendications, qu'elles ne changent pas. Nous sommes toujours unis contre le pass la réintégration des soignants également, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, ils ne sont toujours pas réintégrés, même si demain le pass est levé, eux, ils seront toujours suspendus. Donc c'est important de le rappeler. Et l'obligation vaccinale Et l'obligation vaccinale, oui, tout à fait. Donc, donc on est unis toujours autour de ces idées-là. Alors là, j'ai fait le parallèle avec l'Ukraine, notamment par rapport aux outils de propagande, de peur, je pense qu'il était important de le faire. En revanche, euh, toutes les opinions qu'il peut y avoir sur la guerre actuellement en Ukraine, de mon point de vue, elles n'ont pas leur place ici. Puisque beaucoup d'entre nous, et ça c'est normal, nous ne serons pas d'accord sur ce sujet, on ne, on ne sera pas d'accord sur ce sujet, et ça va ne faire que nous diviser en fait. Puisque là on va commencer à parler de politique, on va parler de géopolitique, on va parler d'énormément de sujets qui vont nous faire que nous diviser. Une chose est sûre, c'est que par rapport au passes, par rapport à l'obligation vaccinale, ça c'est des sujets sur lesquels on est et on sera toujours d'accord. Donc il faut vraiment qu'on reste centré là-dessus. Et le reste, bah, écoutez, après rien ne vous empêche d'en discuter entre vous, en dehors de la manif. Mais en tout cas, ce ne sera pas les sujets des prises de parole. Je, je préfère prévenir. Aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques informations concernant l'avenir que nous réservent les malfrats covidistes vont en guerre. Il va de soi que ces informations sont sourcées. D'abord, Klaus Schwab, ça vous dit quelque chose, vous le connaissez hein Il a publié un livre intitulé la grande réinitialisation. Il est fondateur de Davos et instigateur du grand reset. Donc son livre, je ne vous conseille pas de l'acheter. Par contre, si vous voulez en consulter quelques paragraphes, vous pouvez le faire sur Internet. Donc ce Monsieur Klaus Schwab a déclaré euh, récemment qu'en 2026 il euh, allait y avoir le poussage humain. D'abord dans le col d'un vêtement ou sous la peau, puis à terme, dans un avenir très proche, dans le cerveau humain. Dans le but, dit-il, de fusionner l'humain avec le digital. Vous voyez où ça nous conduit Ensuite, nous avons Monsieur Bill Gates et l'entreprise Microsoft, dont il était le fondateur. Il s'est retiré des affaires, normalement, mais il possède encore euh, quelques actions, naturellement. Donc, euh, Bill Gates et Microsoft ont déposé le, 19 juin 2000, le 20 juin 2019 pardon, à l'INPI L'INPI, c'est un organisme international qui recueille les brevets d'invention et qui les répertorie. Donc, ils ont enregistré un brevet concernant les micropuces RFID. Enfin, ces micro micropuces sont déjà utilisées ici, chez nous. C'est ce qui remplace le tatouage des chiens. C'est inoculé sous la peau des animaux. Donc, ces nouvelles micropuces pour lesquels le brevet a été déposé, euh, pour ne pas dire des nanopuces, fonctionnent en utilisant les données d'activité corporelle et sont, d'après le brevet, destinées à la mise en place de la crypto-monnaie. Voilà ce qu'on nous réserve. Donc, à partir de ces informations, il est facile d'imaginer le but non avoué de tout ceci. Mettre en place une surveillance sociale numérique généralisée, avec à la clé récompense, punition, pour faire court un système de surveillance à la chinoise. Et donc, il y a quelques jours, André, Brice, André Bercoff, journaliste chroniqueur sur Sud Radio, vous devez le connaître, a révélé que le ministère de la Santé avait arrêté depuis le 22 janvier 2022 les commandes du vaccin Pfizer. Mais pour les reprendre le 22 mai 2022, juste après les élections, naturellement, au rythme d'avant le le 22 janvier. C'est troublant, non Voilà pourquoi, chers amis, il nous faut continuer la lutte et même l'intensifier. Donc exigeons de nos gouvernants, exigeons que la mafia qui nous gouverne, l'abolition de ce passe abject, qu'il soit sanitaire ou vaccinal, sans possibilité de retour. Exigeons la réintégration immédiate et sans condition des personnels suspendus avec le paiement des salaires dont ils ont été privés depuis la suspension. Exigeons la levée de l'état d'urgence qui n'a aucune raison d'être. Exigeons la publication des délibérations prises au cours des réunions du Conseil de défense. Exigeons la publication des effets secondaires dus au vaccin. Exigeons un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour revendiquer, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Aucun syndicat, aucun parti politique, aucune association n'y prenne part. Tous ces organes sont corrompus et déconnectés de la volonté populaire. Pour une lutte efficace, juste et cohérente, laissons de côté nos différences, nos égaux pour combattre dans l'Union cette mafia oligarchique et liberticide. Notre but premier, reprendre notre liberté et notre souveraineté. Et n'oublions pas, un peuple divisé est un peuple fragile. Un peuple uni est invincible. France. Et vive la liberté! Je vous remercie. Une petite Marseillaise peut-être? Oui. À leurs enfants de la patrie, le jour de gloire! Vous... Est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendue sanglante élevée. Entendez-vous dans le campagne mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, vos bataillons, marchons, marchons, quinze ans répuls, un brave loustien. En route, euh, donc euh, direction route de Paris. On reprend par là où on est arrivé euh, à la préfecture. Oui, c'est ça, à la préfecture. Merci à tous. Ah, bonjour à tous, euh, j'ai appris moi de, depuis cinq ans euh, que la culture se retrouve dans le domaine des non-essentiels. Que notre président estime qu'il n'y a pas de culture française. Et qu'il faut réécrire toute notre histoire française. Je vous propose donc un petit instant de détente après les puces dans le cerveau de Sylvain, nouvelle euh, morale à zéro. Bon, Donc je vais essayer de vous faire sourire. Donc je vous propose un petit instant de détente avec notre belle langue française. Voici donc une variation sur le pass. Cela commence en mars et dépassera l'attendement. La peur surpassera la raison pure. Dans le grand cycle gouvernemental et institutionnel, les magiciens étaient majoritaires avec leur tour de passe-passe, oh, vous avez tout compris, voilà, sur les chiffres et la vérité. Face aux contraintes qu'ils nous imposaient, ils s'accordèrent des des passe-droits, bravo, super, vous suivez, pour des repas ou réunions d'entre-soi. À l'Hôtel de la Corruption, les passagers à une passe, c'est un peu juste mon truc, <rire> <rire> occupaient la totalité des chambres qui avaient été pré-réservées par l'industrie pharma. Le masque, Rappelez-vous que nous ne savions pas ajuster, se révéler être une passoire. Merci. Oui. C'est bon, on rigole. Le vaccin vendu avec 95% d'efficacité, avec des protocoles passant très loin des procédures qualité d'essais cliniques, se montra rapidement passable. Merci. pour arriver nul in fine. Réveillant même Pasteur, <rire> nous entraînons vers une impasse ouais, en l'absence imposée de traitement existant. Outrepassant, alors là je prends mon élan hein. outrepassant le code du travail, le code de la santé, le code civil, le code de Nuremberg, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et notre, normalement, notre, <rire> la Constitution française, la loi Kouchner, etc., enfin, j'ai plus de souffle pour tout vous énumérer, ils accumulèrent un passif énorme. Mais deux petites tribus non passives se levèrent pour exprimer avec passion ouais, leur soif de liberté, leur quête de vérité. Ils disent non au passes sanitaire et vaccinal et en demandent l'abrogation. Commençant même à s'inquiéter du passeport numérique de l'UE. Alors, sans être un pont, notre lutte est une passerelle vers des alternatives futures. Même s'il est compliqué de faire table rase du passé, continuons de passionnément et avec patience, essayer, tenter, recommencer après erreur, pour enfin reconstruire. Alors, parce que vous serez tous contents, alors, quand le passe aura trépassé, et que tous les rapaces ne seront pas repassés, alors, mes amis, alors on aura bien mérité un pas 10. Merci. Si vous me laissez cinq minutes, une minute quarante. Je joue une quarante pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure. Puisque nous avons évoqué euh, notre belle langue, le verbe suspendre le passe exprime parfaitement la volonté politique qui est derrière ne le pas. Ici, sur, suspendre, pardon, veut dire reprendre n'importe quand, n'importe où, et pour n'importe quoi, et permet une pause opportuniste aux élections et au ras le exprimé face à la troisième injection. Les aspects, alors, les plus dégueulasses, je n'ai pas trouvé un autre mot, quelqu'un parlait d'ignoble ou je ne sais plus quoi tout à l'heure, ouais, merci, parce que là, ça souffle du pass, que sont l'ensemble des personnes suspendues sans ressources, je pense essentiellement aux, aux femmes seules ou aux, aux, aux familles euh, monoparentales avec des enfants, hein, euh, sans ressources, l'accès aux soins et visite des maisons de retraite, la surveillance des médecins et de leurs prescriptions, restent en place, justifiant la continuité de la loi. Alors, comme il a été dit, restons mobilisés, on est moins nombreux aujourd'hui, mais euh, je ne sais pas si c'est de la démobilisation, restons mobilisés autour de nos justes revendications communes, que sont l'abrogation du pass, l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire, la liberté de prescription, et enfin l'arrêt immédiat de la vaccination des enfants. Parce que je pense, enfin, on a toujours été très sensible à la vaccination des enfants, euh, au sein de, de l'antenne euh, Action, euh, puisque c'était une de nos priorités, mais je pense qu'il va falloir qu'on reparte encore, qu encore plus fort pour la prochaine rentrée euh, scolaire. Enfin, l'arrêt immédiat de la vaccination des enfants, je l'ai dit. suivre, de soutenir les exclus psychologiquement et aussi, bien entendu, économiquement, à hauteur de nos possibilités, ces soutiens étant un véritable devoir Devoir de cohérence avec notre lutte. La cagnotte doit continuer de vivre. L'antenne action, on a fait une action samedi dernier, on était obligé de supprimer quelques pancartes parce qu'il nous manquait quelques bras. L'antenne action a besoin de temps en temps de faire nombre et l'ensemble des antennes doivent continuer à travailler et soutenir. Chacun comptant sur les autres et les autres comptant référente de l'antenne soutien et je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit mais euh, c'est sûr qu'on pense tous pareil que c'est simplement une petite récréation euh, jusqu'à, euh, on ne sait pas, avec l'épée euh, au-dessus de nos têtes enfin on n'est pas dupes en tous les cas et euh, bah, nous dans le, dans au sein de l'antenne on accompagne euh, des, des soignants suspendus, mais pas que, je répète à chaque fois, mais il y a aussi des restaurateurs, des aidants, euh, femmes de ménage, aides à domicile, enfin, la liste est très, trop longue. Et c'est fou, hein euh, Ce qu'on est arrivé à se souhaiter cet hiver, c'est d'attraper euh, le truc, quoi. Et alors, c'est arrivé à, à certains, et on, on, c'était presque la joie, et heureusement, ce n'était pas virulent, hein mais euh, arriver à se souhaiter une maladie pour pouvoir travailler, euh, on est quand même allé euh, très, très loin. Donc, euh, bah, Je suis là aussi pour rappeler que s'il y euh, a des personnes parmi vous qui êtes dans ce cas-là encore, suspendues, ou pour qui c'est difficile cette situation, même si là, on va, on va un petit peu euh, pouvoir reprendre quelques activités. Eh bien, euh, l'antenne soutien propose un groupe de parole euh, une fois tous les 15 jours. Et là, il se trouve que c'est lundi à 18h à Auxerre. Donc, si vous avez besoin, venez vers moi, n'hésitez pas. Tu s'écris sourds du pays qu'on enchaîne Amis, entends-tu le vin noir des corbeaux sur nos plaines Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Alors je rappelle que nous avons la boîte à idées qui est présente juste ici, la boîte aux lettres. Donc si vous avez des idées à partager, notamment sur l'organisation des prochaines manifestations, sur des thèmes, sur des idées de, de trajets ou autres, n'hésitez pas. Je tenais euh, également donc, à remercier euh, nos chers tambours qui mettent toujours autant d'ambiance. Donc, si on pouvait les applaudir. Merci Parce qu'il faut le dire, ils ont de l'énergie à revendre. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font. Ils doivent avoir le bras, mais super musclé, la force, parce que... Ouais, faut y aller, hein c'est ça. Vous avez également euh, donc euh, la soupe, euh, comme quasiment tous les samedis, qui est présente. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, merci à eux, merci à Nathalie, merci, Denis. Denis. Denis. Merci à Nathalie et merci à Denis. Donc, semaine prochaine, on se retrouve euh, même heure, même endroit, toujours 14h, place de l'Arquebuse. N'oubliez pas, et c'est très important, le combat n'est pas fini. Le pass n'est que suspendu. Comme ça a été dit et répété au travers des différentes prises de parole d'aujourd'hui, suspendu veut dire qu'il peut être remis en application à un moment donné. Il n'est pas abrogé. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il va. Il peut. Il peut, il va, peu importe. En tout cas, il n'est pas abrogé. Ça, c'est un truc qu'il faut, euh, qu faut préciser. Encore une fois, on n'est pas devin. On ne fait que pressentir cette, certaines choses. Donc c'est pour ça que je préfère dire il peut que il va. Mais effectivement, il y a de fortes chances que ça arrive. Donc, euh, nous, voilà. Continuez à vous, euh, à vous mobiliser. Ne lâchez rien. Gardons cette même énergie. Et continuons à nous battre pour notre liberté Parce que le combat n'est pas fini. Et ça, il est important de le préciser et de le rappeler. Encore demain, on ne pourra toujours pas aller se soigner sans présenter ce pass.